J'ai déjà écrit balné, ça y là! C'est à tous, c'est Tsukoyezi et Mwanda Folie Donc avant qu'on commence la vidéo, je vais présenter un artiste que j'aime beaucoup. Je vais vous en parler. Euh, voilà. Sors-toi, tu toi Tu vas te faire Tu Tu On est là gros! <rire> coup, On coup, est là! La raison Du coup, c'est quoi ta blague? Vas-y, comment dire des 4 langues chinois? ding ding ding ding Ok, merci <rire> Alors... C'est pas la personne que vous voulez introduire, c'est plutôt... Voilà. <rire> Alors voilà tout ce qu'on va présenter. Vous l'avez déjà vu. Donc c'est Z Musique. Du coup, euh, on va parler un peu de ces sneakers. Jameset hein. de Z. Arrobas uh, Jameset okay. James Music, c'est vrai. Ok. Et mes sneakers, hein, du coup, hein Et oui C'est à fait les matières du coup Comment un petit peu qu'est-ce Alors, bison, bison allemand, comme ah, je, je te disais juste, à, juste derrière. Là, c'est on, on part sur le Ivoirien, euh, en, en fémur... Euh, ça, euh, ça. Joues, ça, de singe, non De singe ou de... Oui, c'est la... Wow. La petite touche en fait de, de ces sneakers que j'ai pris en Turquie, euh, ça ouais. valait un beau billet euh, 10 10€ quand même. Ah bah ça va quand voilà. même le prix, et, et les lacets, ben on, comme on peut le voir, c'est en ivoire, là le blanc, là. Voilà. Carrément Et voilà je ouais. trouvais ça sympa, les mettre pour une vidéo spéciale sneakers. Moi ça bon, tombe bien en tout cas. Hmm. En tout cas, allez checker son nouveau clip en tout cas et allez le follow, c'est important. Alors du coup le clip que je vais vous présenter cette fois-ci, euh, ça va être des images.. Très gênante, euh, pour, je pense qu'ils ont déjà vu et euh, ben, en fait j'aime bien faire des, des délires comme ça, un petit peu décalé. Et donc voilà, ben si vous voulez voir, ça s'appelle façon, vous avez tous les liens. Et aussi, si vous voulez me soutenir, il y aura un petit lien. Si vous pouvez cliquer une fois par jour, je suis grave à la ramasse. Et si je suis plus à la ramasse, moi, je gagnerai plein plein de choses, des accompagnements et tout. Donc euh, voilà, ça serait hyper cool de votre part et vous Salut comment tu vas frérot Ça va. Donc, nous aujourd'hui on est un peu la brigade anti-fake. Mm -hmm. On aimerait savoir si c'est des vrais ou des fausses. C'est des vrais. Modèle, prix, achetez où Dis-nous tout. Euh, France, euh, dans le marais là. Ouais. acheter 229 euros. Bah du coup, euh. Babe. Hein. France hein est-ce que tu as le ticket de caisse Non, mais j'avais le ticket là, il est parti. là. parti Ouais. On va appeler l'expert. Flo, viens ici. Du coup, tu m'as dit qu'il a acheté du coup à Babe, c'est bien ça Bah ouais. 229. 229, c'est le prix de toute façon. chez n'as pas hein Bah écoute, gros, j'ai les chaussettes aussi alors. Tu connais Je peux que valider. Comme c'est des Tu connais C'est que du vrai, c'est du Bape. Que du vrai, c'est du vrai. Tu connais Bonne cam. Bonne cam japonaise. C'est validé par l'expert, c'est validé. Validé, ok. Donc c'est bon. T'es un mec vrai. Bon, bah du fait. On aimerait savoir du coup le prix, le modèle et où tu l'as acheté Celle-là, là ouais. c'est les Yeezy euh, V2 Blue Tint ouais. 550 balles au Meetup Paris, dans le deuxième Deuxième, ok Expert Pour oh, le fleur, l'expert Vas-y, le fleur. du coup On a du coup, c'est expert, du coup il a acheté à 550 550, tu m dit 50, 50, le tint Et tu m'as dit où le déjà une V2, Meetup Paris, Paris 2 Paris, Validé Validé sûr Juste, juste. Vous savez pourquoi on remarque Donc, une visite, c'est vrai C'est là en fait, c'est spécial ici. Et du coup, à partir du moment où on voit que là c'est bien correctement ouais. aligné ici là, cest c'était vrai. Ah c'est comme généralement, ça Généralement elles sont mal faites les trucs. Genre, le, elle est fausse, le, le, derrière. C'est spécial genre vraiment. D'accord, ok. Euh, toi c'est validé, t'es un mec non, vrai. Tu fais pas attention s'il te plaît, ça fait mal. C'est mal le coeur pour elle. Ah, on fait pas attention C'est une chaussure en kiffe. Chaussure hein. Hein. <rire> ah on kiffe hein Où tu l'as acheté à combien Le lieu toi A size, à 20€. 200 euros 200€ Ouais, vous avez mis en solde d'ici. En solde à euros Ah ouais, ouais. d'accord ok. Ouais. Est-ce que tu as le ticket de caisse Bon bah, je, je sais pas, je sais pas. L'expert, l'expert le fleur ils achetaient du quoi 200 euros juste à côté là déjà déjà 200 euros c'est pas le prix non mais si c'est un size c'est pas le prix c'est 300 balles hein non bah size je te dis 16 size je chez eux les easy Sûr, que je suis sûr et certain. On bah ouais genre oh mais mais on, non, non, non, on peut y aller mais en pas tout cas ils sont non, à 300, les web renards ils sont sortis à 300. T'avais un code promo. Tu vas on y va C'est à 300 gros le prix. On espère ça, on espère. On espère. Mais gros genre on peut y aller mais par contre on les va à 300 euros. Bah ouais, ça fout, tu t'es trompé sur le prix. Bah non, non. non suis pas les pas les je te jure c'est 300 Je te jure, regarde, t'as dit 4 pièces ou pas de la 300 Bon, on va montrer le ticket, voilà. L'expert, euh... là, il est. Déballe. Là, c'est un peu le débat, là. C'est juste fait, que genre, genre c'est 300 euros. Après, ouais, je suis pas, genre, ouais. au niveau des couleurs, ça a l'air d'aller. Je les ai achetés à Starco, en retail. Retail, du coup Ah oh, ouais, 300 oui, oui. Oh, ouais. Et Starco, non, je size, c'est les mêmes. Je sais, en, en, même je prix sens en temps normal, ils sont à 300 Moi, je les ai pris à size, à 200 euros. Ouais, mais c'est un peu le sport. Tu Il allez, mais oui, ils sont ici, Hein on y va vite et on demande de bien On demande Ça est y est, c'est bien, c'est bien Du coup, on va les voir, on va aller voir <rire> <'est une> <rire> Entre l'expert et tout ça, on va voir ça Vas-y, filme là, filme c'est maintenant non hein. Ouais, mais, mais juste, c'est genre qu'on filme pas en fait. Ok, vas-y oh, Salut chef Vous avez vendu des fiers de ça à 200 euros. Des easy à ouais. 200 euros. Ouais. Merci. Ah Ils les font vraiment à 200 euros. Hein. euros C'est des vrais ou des fausses C'est des vrais. Parce qu'on a marre des fausses nous. Non, t'as pas. Alors ce sont des vrais. Alors dis-nous où tu l'as acheté et le prix. En fait, je les ai pas achetés. Hein? C'est ma soeur qui me les a offert. Du coup, euh... Je sais pas le prix exact, mais, mais ce sont des vrais. Mais comment tu es sûr que ce sont des vrais Comment tu bah es sûr Ma sœur. je sais très bien, une fois elle l'a acheté. Euh, je... On va appeler du coup l'expert. L'expert en luxe maintenant. Vas-y. Du coup, est-ce est que tu penses que ce sont des vrais Moi, je pense que ce sont oui. des vrais. Parce que rien que par rapport à la couture au niveau de l'abeille, etc., genre ça se voit que ça a été cousu, etc. Ouais. C'est pas, pas. Le derrière, pareil, le Gucci, il est écrit normalement. Genre, il n'y a pas de. Ouais. Genre c'est pas espacé etc, après ouais. le seul problème c'est que, est-ce que t'as la boîte ou t'as rien du tout Non j'ai pas de la boîte, euh, ah. ils, ils étaient achetés à Dubaï, pas ici. Ah. Dubaï ça va non Ouais, ouais bah ouais, Dubaï bah, oui, après elle, ça Elle des... habite là-bas du elle coup. Elle habite euh... là-bas Ouais. Alors en vrai, pour moi je pense que ce sont des vrais parce que, parce qu'elles sont super bien, est bon. elles sont hyper, enfin c'est designé correctement. Après, euh... après c'est sûr s'il y a pas la boîte je peux pas avoir de certitude. T'as le nom du modèle ou pas Le nom du modèle c'est quoi Euh mais ce sont des Gucci classiques ça, c'est genre c'est le modèle, c'est les baskets de base ouais. avec l'abeille il y a celle avec le tigre ou sinon celle avec le serpent. Okay, et et et si le prix no normalement c'est 500 ou 550. Okay, ça normalement, sur le site ça, sur le site Gucci c'est 500. Donc 550 après, 3 ans qu'elle qu a acheté en fait. 3 ans 3 3 ans. Acheté ouais du ouais, coup là, Moi euh, je les voulais déjà il y a ouais. 3 ans. Pareil pour les 500 il y a 3 ans. Donc c'est le bon prix ou pas Parce que je capte toujours non parce que je toujours chez ça Salut Ah lui c'est l'expert. En fait, c'est quoi le débat Est-ce qu'il y a eu celle-là Est-ce qu'il a eu du quoi 200 euros. Je sais pas si c'est des fausses, Juste. mais je suis C'est pas ici. C'est pas ici. Chef, il nous dit ici. Ça, il nous dit ici. Attends, il y a, y a un autre vendeur. Il a eu à 200 C'est possible ou pas 200 euros c'est 300 c'est le 350. C'est le 350 que j'ai pris là. Que j'ai beaucoup par deux. C'est le 350. C'est le après, ouais, là, les 700, on les a jamais eu. 100. parce que lui, c'est vraiment, tu vois, l'expert, il connaît tout, tu vois, et bah non, mais cope euh... ici, il cope ici, tu vois, donc... Euh... Mais les 700, je sais, euh, c'est 300. On a jamais eu de 700 ici, Bah oui, justement, 300. vous avez eu 350, vous. Ah ouais. Mais Alors vous ça, avez ça, jamais 500. 700. Ça, c'est les 500, c'est les 500 Ouais, et c'est ne c'est pas aussi. Mais les 700, de euh, toute a pas ici on on a Moi, je copie les 350. Ah! On n'a jamais eu c'est ouais. que 350. Ouais. Peut-être que, genre, tu il vous une paire ou. Non, tu dois confondre avec un shop. One, le le point, point. Point. Mais nous, on les a. On a 360. On Ah, Peut-être que c'est un autre magasin en vrai. Peut-être. Peut-être. Tu t'es je pense, non, non, je suis, es sûr, es là es je suis pas fou. T'es vraiment sûr que c'était ici le ah, gars, c'est sûr et certain, mais c'est j'ai pris les trucs. Celle-là, on l'a sûre et certain, celle-là. Celle-là, et certain, les gars. C'est compliqué parce que lui, il est sûr qu'il l'a acheté là. C'est sûr et certain. Ah ouais. j'ai beaucoup peur de peur du Yazzie. Je sais plus c'est laquelle exactement, mais je suis sûr, celle-là, c'est sûr et certain qu'elle disait précis On a déjà eu les 500, les 500, on les a déjà eu Les 700, genre les TP. Les 500, elles sont déjà été Elles sont sorties ici de toute ouais, ouais, euh, façon les tu web owner ils sont sortis deux fois et euh, là, la première fois c'était la Celle-là il y a 500 centimes. Laquelle La 500 500. elle est sortie ici. Mais c'est non Celle-là on les a jamais vu. Web owner elles sont sorties vraiment d'entrée feu de choc. Parce qu'il eu deux. Je pense que c'était un autre magasin, je crois. Un autre un autre magasin. De toute façon, je suis sûr que je suis ici. OK. Du coup, tu que experts sont des faux, ça alors. Bah ouais, genre, déjà, au niveau des couleurs, genre c'était un peu chelou. Euh, le fait que ça soit acheté 16 size et, alors qu'ils n'ont jamais eu de 700. Ouais. Et mmh. le fait qu'ils disent que ouais, c'était 200 alors que non, c'est 300 euros le prix de base. Ouais. Voilà. C'est du mytho quoi. Ouais, surtout sur les wave runners quoi. C'est okay. celle qui a encore le plus de cotes à ouais, jouer bah, ouais. alors. Euh... Dis-nous du coup le modèle, le prix où tu l'as acheté Ah, pas pour Max, 100 euros, Snipes, il y a une semaine. Une semaine Ouais, Flightly 2. Carré, du hein. coup, on va demander du coup à l'expert, hein, Du coup, 100 euros au Snipes, vapor bah, max. Ouais. Bah, 100 euros, ça coûte pas 100. Un solde. Le Ça coûte 180 je crois, vapor max. Ça ouais. 80. Ouais. 210. Et combien, combien en solde dessus 100. 100. C'est ouais, ça, ouais. ça. 200. Ah bah. Bah, ouais, c'est possible. Non, ouais, non, c'est ça va 220, donc Donc c'est bon. Et sur on ça va niveau couture, de tout ça va, c'est. Mais elle est encore Après, propre. C'est pas, en pas, pas des paires hype non plus comme euh, euh, celle-là. Ça aurait été Vapor ma, Max of weight, là ça aurait été chaud. Là, okay. là c'est Vapor va va va Max le mais elle est belle. Donc toi c'est vrai, t'es ouais, validé. Vrai. Hein. Ça, ça va. Okay. prix, acheté où et combien Alors j'allais acheter sur Amazon à 28 euros. Donc ce sont des vrais ou des fausses Ça fausses Au moins la déclaration. Oui, ça fausses Expert, expert. Du coup, On a marqué Balnei Saga. Ouais, j'ai écrit Balnei Saga. Donc là, il y a un bon photo Là c'est <laughs> y a pas de truc à dire là. Oui, ça c'est ça Moi c'est parce que moi que tu assumes, c'est bien, tu assumes. Oui, j'assume. C'est bien. Oui, j'assume. J'assume. Et du coup, quand tu vas acheter des vrais, c'est quand tu vas acheter des vrais Ah, je sais pas du tout parce que ça coûte vraiment cher et faut, faut, franchement, je faut, faut, faut, faut, faut, faut de te Pardon, bah c'est va beaucoup cousin te... Ah, OK. <rire> ça va. Okay, okay. okay. ah, Excuse-moi, okay. coûte... ah, <rire> <Ça rire> okay. Non, je pense pas que je vais acheter le la... vrai. Oui, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Quand je, je l'info, c'est... Ça marche, ça marche, bah, hein. Ça marche aussi, donc... Merci, ouais. Ça va. Okay, Merci à toi. Hein. Oui, merci. merci. beaucoup. Hein. Du coup, merci d'avoir visionné la vidéo. Attends, merde. <rire> merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez des pouces bleus, bien sûr. Et allez vous abonner au Instagram des partenaires, là. Arrobas mm -hmm. Flo Le Fleur avec le tiré, tu connais. Tu connais. Arrobas satan tiré du bas is tiré du bas on Et du coup, Geoffrey, jo 2 3Y et 1 tiré du bas. Del tiré du bas corps. Allez vous abonner à leur Instagram, donnez-leur la force et parfait. Merci beaucoup.